Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, cette fois une interview avec Elisabeth Chaumont qui travaille chez Arrécit. Alors, comment j'ai connu Arrécit Eh bien, euh, lorsque j'étais euh, en train de faire mes recherches euh, de personnes à interviewer, etc., j'avais contacté quelqu'un euh, qui, qui faisait euh, de la signalétique, etc., et euh, qui m'avait dit que, voilà, comme il travaillait tout seul et que. Euh, c'était pas forcément, au vu des questions que je posais, c'était pas forcément la personne appropriée à répondre. il m'avait conseillé donc différentes agences, telles que euh, Carré Noir, Dragon Rouge, Aréci. Donc je connaissais euh, Carré Noir, il me semble... Non, Dragon Rouge. Dragon Rouge, c'est eux qui avaient fait le logo du, du Paris Saint-Germain, donc je les connaissais euh, visuellement. Euh, Carré Noir aussi, apparemment, très grosse agence. Euh, Jusqu'à présent, euh, je continue d'entendre leur noms euh, dans des projets, etc. Mais je ne connaissais pas Aréci Et donc, euh, mon premier réflexe a été un peu de, de contacter euh, tout le monde. Je n'ai pas eu de réponse des deux premières intéressées, mais par contre, Aréci m'a répondu. donc euh, euh, Une dame de, de là-bas m'a renvoyé le mail de, de, de, de Madame Chaumot. Et j'ai pu euh, aller euh, la rencontrer, euh, faire cette interview qui était super cool. Euh, alors le son était un peu spécial, j'ai filmé avec un, un appareil photo, c'est un Canon. Et, euh, et donc le son n'était pas vraiment au top, je suis désolé, je vais essayer un peu de, de, de travailler ça. Et, euh, mais vous allez avoir du coup dans cet épisode, donc cet entretien qui a été euh, filmé et jamais diffusé jusqu'à présent. Donc je vous souhaite une euh, bonne écoute et merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter et vous présenter un petit peu l'agence, s'il vous plaît Alors, je m'appelle Elisabeth Chomeau, je suis directrice de production pour l'agence Récit. Okay. Euh, ça fait 13 ans que je travaille chez RSI, ça fait 19 ans que je travaille tout court, que j'ai fini mes études euh, euh, d'abord à l'école Moule, en, okay. en direction art, enfin en spécialisation art graphique, puis un DEUG d'art plastique, en même temps qu'un BTS de comme visuel. et ensuite j'ai passé un diplôme de conceptrice graphique, en trois ans, et ensuite j'ai commencé à travailler. Mmh. Donc l'agence Arécible, on, euh, on était une, une cinquantaine il y a encore quelques mois, et on vient de se rapprocher de l'agence Epoca, euh, donc la, L'annonce a été faite jeudi dernier de ce rapprochement. Donc, nous faisons maintenant partie d'un groupe de plus de 200 personnes. Donc, nous sommes une agence spécialisée en B2B. Donc, nos cibles et nos clients sont les entreprises, et le business pour les entreprises via les entreprises, et pas du tout le grand public. In fine, les entreprises pour lesquelles on travaille touchent pour certaines le grand public. Mais nous, notre cœur de, de métier, euh, c'est de développer le business des entreprises, alors que ce soit du, du produit, du service, de l'innovation, euh, pour les aider à se lancer, à communiquer, à communiquer sur euh, des produits, de l'événementiel, tout, tout type de support de code. Donc l'agence, eh elle a été créée en 1998. Euh, Arécy, euh, c'est le nom d'un petit village de France. Euh, dans le sud-ouest de la France, euh, de, de, de, de, qui est le, le village d'origine du, du fondateur euh, initial. Aujourd'hui, on est trois associés, euh, Laurent-Olivier, Iria, Sylvanie Marques et euh, Mathieu Fischer. Euh, ils se sont donc rapprochés de Mathieu Lebec, qui, qui dirige l'agence Epoca avec euh, Emmanuel. Euh, donc nous sommes spécialisés sur le B2B et nous avons cinq euh, grands secteurs de, de marché, de clientèle, euh, le BTP, l'IT informatique, la logistique et transport, la banque assurance et le développement durable. Ah, nous avons des équipes commerciales, quatre équipes commerciales dirigées par, euh, chaque pôle est dirigé par euh, un directeur de clientèle, avec des spécialités propres comme euh, le, le média, un desk média, un desk qui est spécialisé sur le brand, euh, un desk spécialisé euh, business international et euh, une équipe spécialisée sur tout ce qui est marketing automation. Et puis nous avons un studio aujourd'hui de 7 personnes chez RSI et de plus de 50 personnes chez Epoch. D'accord. Je suis quand même beaucoup. Là. Et euh, en quoi consiste du coup cet accompagnement des entreprises euh, vous faites euh, par exemple du brand design, de euh, l'identité visuelle. Oui, alors tout ce, qui, tout ce dont nos clients ont besoin pour se faire connaître, lancer leur marque, leur entreprise, lancer un nouveau produit, communiquer auprès de son interne, hein, c'est-à-dire mmh. euh, réaliser des séminaires, des tours de France, des événementiels, des soirées, euh, des soirées de lancement, euh, tout ce qui leur sert à communiquer, de, de leur logo, en passant par leur euh, leur papeterie, leur outil corporate, leur plaquette, leur site, euh, leur site internet, leur campagne de mailing et toute la communication qui est autour de leurs euh, produits et services, on est euh, capable de leur fournir Donc, du conseil en amont sur, euh, bah, sur une marque par exemple, sur une identité, un positionnement, euh, comment se lancer, quelles sont les bonnes étapes pour, pour lancer son entreprise, sa marque ou son produit euh, jusqu'à la réalisation de, de tous les supports de communication qu'on leur a qu'on leur aura donc préconisé dans un dans un, un plan stratégique business d'accord est-ce que vous pourriez nous donner euh, quelques noms de clients ou c'est confidentiel ah non du tout alors on a tout type de, de clients que ce soit des des clients euh, internationalement reconnus qui nous font travailler ponctuellement ou euh, toute l'année, comme euh, Google, Samsung, Microsoft, euh, Orange Business Service, euh, des gros cadeaux. Et on a aussi des, euh, des, des clients un peu plus anonymes, justement, pour lesquels on, on, on aide à, à communiquer, à se faire valoir sur leur, euh, sur leur euh, secteur marché, euh, comme euh, par exemple Pickup, comme euh, Stormshield comme euh, on a autre décra, alors pour le coup c'est plutôt quelqu'un de connu. Une euh, entreprise connue, on d'ecra on travaille pour des, euh, des euh, Fenwick, des IlT, des euh, vraiment tout type de, de, de c'est ouais. Vous faites quoi avec Google On fait quoi on avec Google? Alors bah aujourd'hui on est en plein, en plein de réalisation du Google Cloud Summit 2019 qui a lieu la semaine prochaine. Euh, sinon, on les aide à réaliser beaucoup de leurs événements. On, euh, on est très présent sur leur part événementielle. Euh, on les aide sur tout ce qui est euh, support de com' pour, euh, pour leur interne, tout ce qu'ils disent avec le siège France. Et on a euh, surtout une équipe euh, dédiée Google, c'est-à-dire qu'on a des commerciaux qui sont euh, chez Google, qui sont salariés à mais qui sont dédiés au compte Google, donc qui travaillent euh, chez Google toute la journée avec les équipes sur la branche sur la branche B2B toujours. sûr. <rire> euh, une question technique, avec quoi travaillez-vous? Euh, comme outil, euh, comme, comme logiciel, alors pour ce qui est du studio, on travaille avec tout ce qui est de la suite Adobe donc euh, des grands classiques Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, After Effects, euh, Dreamweaver, tous les, tous les logiciels classiques, puisque ici à l'agence on propose euh, tout type de support, que ce soit du print, de la vidéo, de l'animation, euh, du digital, du digital tablette, du digital mobile, tout, euh, tout ce qui est support on est capable de le réaliser, et ou de se faire accompagner par les bons partenaires pour euh, réaliser les supports. Et puis pour, euh, pour euh, toute la partie euh, gestion organisationnelle, commerciale, on travaille avec les outils Google, évidemment. Donc tout ce qui est, euh, bah, tout, tout ce qui est disponible en mm -hmm. tant que Drive, Autodrive, euh, Sheet, euh, voilà, tous ces, ces logiciels-là euh, qui sont du coup des outils collaboratifs en ligne, ce qui est vraiment très pratique euh, dans une agence. Et puis, ben, euh, pour l'équipe Média travaille bien évidemment avec tout ce qui est euh, compte réseaux sociaux, donc euh, toutes les plateformes, euh, les plateformes en ligne de réalisation de bannières, de posts, euh, donc tout avec, euh, nos partenaires, euh, LinkedIn, Facebook, euh, Instagram et compagnie. Tout ce qui est plateforme de data, de base de données, euh, donc on est partenaire avec des quanti par exemple. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil de travail eh bien, du Mac essentiellement, en termes de matériel. Euh, on, a, on a quelques personnes sur PC quand même, nos développeurs et quelques, quelques personnes de l'équipe commerciale. Et puis pour tout ce qui est euh, comptabilité, suivi comptable, on travaille avec Sage, qui est donc un, un logiciel de comptabilité, et euh, on est avec euh, Team Leader pour ce qui est de... Euh, la, la, la déclaration de temps d'organisation, de vacances. Mmh. Très, très, très, très, très, très euh, outil digital. Euh, moins, de, moins de papier en interne depuis ces quelques dernières années. D'accord. Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter euh, une journée type ou une semaine type Comment elle se déroule Alors, une semaine type, il y a quelques points de rencontre qui font quand même la semaine, à savoir que... Euh, le vendredi matin, on fait les plannings hein, croisé entre le studio et les équipes commerciales pour pouvoir attaquer le lundi matin euh, en pouvant briefer les équipes sur leur planning. Donc les équipes internes et externes, que ce soit des, des boîtes de dev, des freelances qui viennent en, en aide pour surcharge le planning, pour suivre le dossier. Donc le lundi matin, on a en main les responsables d'équipe et managers on a en main tous nos, nos planning et notre vision de la semaine et de S plus 2 si possible. On a du mal à avoir la vision sur un mois. C'est beaucoup semaine, semaine plus 2. Euh, donc le lundi matin, chaque manager brief son équipe, fait un point d'équipe sur la tendance de la semaine, euh, un bilan de la semaine passée ou du mois passé, les objectifs en cours, puisque du coup sur un mois, chaque équipe a un objectif chiffré à réaliser au niveau du commercial et un objectif chiffré à suivre au niveau du studio. Donc, chaque lundi matin, le responsable de pôle fait un point avec son équipe, que ce soit un point dossier, un point chiffre, et un brief planning pour la semaine. Euh, en, au studio, je vais vous parler de ce que je connais mieux, donc la partie studio, euh, c'est pas compliqué, mis à part ces deux points de rencontre. Il n'y a pas de journée type. Tous les jours, tout change, et c'est ça euh, qui est euh, que beaucoup d'entre nous sont venus chercher en agence, c'est justement le fait de ne jamais faire tous les jours la même chose, d'avoir tous les jours des clients différents à travailler, des cibles différentes à travailler, des supports différents à travailler. Donc euh, aucune journée ne se ressemble, si ce n'est le brief du matin, donc le lundi matin on brief la semaine, et chaque soir on fait un petit, re, un petit point d'équipe, puisque chaque, euh, moi pour, pour ce qui est du studio on est tous des seniors, donc chaque personne gère sa journée, et ces aléas de briefs, de planning, de réunions intermédiaires en totale autonomie. Donc on se refait un petit point le soir avant de, avant que chacun parte pour voir si tout s'est bien déroulé, voir s'il y a eu des choses en attente, des choses qui sont pas tombées, les urgences qui ont été traitées. Et le lendemain matin, on se refait un petit café point pour enclencher la, la nouvelle journée. Donc c'est surtout ça les points de rencontre sont des points d'organisation entre le manager et ses équipes, puisque le manager veille à ce que euh, tout ce qui est prévu d'être fait sur la semaine soit fait, ou tout du moins soit replanifié si euh, le planning a été modifié, ce qui est souvent le cas, et que les urgences qui arrivent soient traitées le plus rapidement possible, le mieux possible, par la meilleure personne, avec les compétences requises possibles. Euh, Puisqu'on essaye d'avoir, pour nos, nos clients les plus importants, un suivi, c'est-à-dire qu'il est hors de question qu'on briefe une personne nouvelle chaque semaine sur la charte Google, bien évidemment, donc on essaye d'avoir les mêmes personnes sur les mêmes, les mêmes clients le plus souvent possible, maintenant il faut répondre aux urgences, donc c'est surtout ça aussi le travail du quotidien, mis à part le travail de, de graphiste à proprement parler, c'est de l'organisation planning. Il faut, il faut savoir aujourd'hui se réadapter et se réorganiser quasiment d'heure en heure, parce que ça change vraiment énormément, surtout que nous on a beaucoup de, on a un compte, un portefeuille client assez important, donc on a tous les jours des, des appels de, de clients qui veulent finalement changer la demande initiale ou qui ont finalement quelque chose à faire alors qu'ils qu n'avaient rien de prévu, ce genre d'année. <rire> Euh, Est-ce que vous pourriez dire euh, quelque chose à quelqu'un qui souhaite devenir euh, graphiste Par exemple un conseil euh, ou, euh, Alors un conseil, exemple. la chose la plus importante c'est d'aimer le travail d'équipe parce que euh, c'est euh, on n'est pas tout seul, même si on a l'impression d'être tout seul derrière son écran. C'est une équipe qui travaille euh, pour euh, un client et une cible finale. Donc, l'équipe projet est constituée à minima de trois personnes, voire jusqu'à cinq ou six personnes en interne. Donc, on a, on a un brand manager, un directeur de clientèle, un chef de projet, un directeur artistique, un concepteur-rédacteur, un graphiste, un web designer un exécutant, un tourneur-monteur. Il peut y avoir une équipe projet assez, assez colossale. Donc, il faut, il faut aimer le, le travail d'équipe et il faut... Euh, savoir euh, prendre les, les critiques et les remises en question, euh, toujours de façon constructive. C'est-à-dire que euh, ce travail d'équipe-là se met en œuvre à partir du moment où euh, on est ouvert d'esprit. Si chacun reste euh, arc sur ses avis, sur ses bonnes pensées, euh, ça n'avance pas. Donc il faut savoir se remettre en question. Continuellement, c'est pas parce que euh, on a fait un super boulot qui a super bien fonctionné pour tel client que la recette va être la même pour le client suivant. La recette n'est jamais la même. Il faut savoir euh, rester aussi très en veille puisque ça, les outils, la communication, les tendances changent beaucoup plus vite euh, qu'il y, euh, qu y a encore même 5 ans. Euh, il y a 19 ans quand j'ai commencé, je ne vous en parle même pas. Donc, euh, il faut savoir être hyper réactif et notre métier aujourd'hui nous demande aussi d'être euh, très multicasquette. On appelle ça multicasquette, mais c'est la polyvalence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut, il faut, euh, faut s'intéresser à un, un cercle bien plus large que le cœur de notre métier. C'est-à-dire aujourd'hui, si, euh, si je ne sais pas, euh, moi je suis euh, encore pour l'agence récit au cœur du print avec bien évidemment des, du, des outils digitaux, mais je ne m'occupe pas du tout de la production de digital natif, par exemple. Euh, je m'occupe de tout ce qui est print, tablette et euh, print digital. Donc, euh, si je ne sais pas, le, si on, je travaille sur un dossier avec euh, cinq personnes qui font de la vidéo, du web design, moi pour le print, quelqu'un d'autre pour de la tablette, et que je ne sais pas comment ils appréhendent leur métier, je ne peux pas correctement travailler avec eux. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, se tenir au courant, il faut s'intéresser au métier des autres, c'est pareil, mes chefs de projet, euh, je sais comment elles travaillent en termes de rétro-planning, je sais comment euh, leurs clients sont organisés en termes de comité de direction, comité éditorial, quand on a des contenus à faire rédiger pour pouvoir mettre en page une brochure, on a la vision d'ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler uniquement sur notre spectre de « ok, j'ai mon brief, je fais ma retouche photo, je monte ma plaquette, j'envoie mon PDF », avant et après, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. C'était euh, le cas encore il y a dix ans, mais c'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment l'équipe qui avance ouais. en même temps. Si je ne sais pas comment bosse mon concepteur rédacteur, si je ne suis pas capable de relire quelque chose que je mets en page, si je ne suis pas capable de comprendre ce que je mets en page, je ne fais pas un travail optimal. Ouais. Donc voilà, polyvalence, travail d'équipe. Passion du métier, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est le socle de tout. Et puis, envie, bah, curiosité, s'intéresser euh, à tous les métiers qui complètent celui euh, que j'ai choisi de graphiste. Très bien. Euh, Vous nous parlez de projets, vous avez à peu près combien de projets par mois ou par année Oula, alors par année, je suis incapable ouais, de a quantifier. A alors, euh, par jour, on, va, on switch à peu près sur 4-5 projets en moyenne mmh. puisque du coup en, en production on a des, des temps de projets qui sont beaucoup plus morcelés qu'en création et conception évidemment. Moi je peux intervenir sur un aller-retour de plaquettes qui va me prendre une heure comme intervenir sur la déclinaison graphique sur laquelle je vais plutôt me mettre des briques de 4-5 heures voire une journée complète mais c'est très rare de pouvoir passer une journée complète sur le même client. Euh, donc on a, euh, on sort, c'est-à-dire on termine à peu près une dizaine de projets par mois. Donc il y en a qui sont commencés dans le mois, il y en a qui vont durer euh, trois, quatre mois, six mois, un an, on passe euh, parfois euh, des années entières sur un projet, mais en moyenne on, on, on finalise, alors pour ma partie, hein, en, en print et print-to-web, on en finalise une dizaine par mois à peu près. Donc, euh, on, je pense qu'on boucle toute équipe confondue à peu près 20-30 projets par mois. Ça va. Et euh, là, c'est la question qui me parle, qui, euh, que j'aime le plus. Ouais. Que pensez-vous de l'apport euh, du numérique dans le métier Alors, l'apport du numérique. Alors moi, il y a déjà quelque chose, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps, avec les gens de ma génération. Ouais. Euh, parce que donc, ouais, ça fait 20 ans que je travaille, 42 ans. Mmh. Euh, le, je suis très contente d'avoir fait partie de cette génération qui a connu le avant qui a vécu le changement de, de la vie tout court et du métier avec euh, l'apport de l'informatique du numérique et de l'internet et puis bah, maintenant on a vraiment les, euh, les, les deux pieds dedans à voir euh, ça nous dépasse euh, parfois euh, donc je suis très contente d'avoir vécu ça le avant et le après maintenant euh, je trouve que ça nous apporte de l'agilité, ça c'est sûr, on peut faire énormément de choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans, qu'on n'imaginait même pas pouvoir faire euh, il y a 20 ans. C'est un, un mode de communication, enfin des modes de communication qui nous ont été offerts, donc euh, ça diversifie énormément notre métier. Donc ça c'est très enrichissant. C'est toujours très enrichissant de devoir euh, euh, rester, euh, rester en veille et rester euh, à jour de ces connaissances. Maintenant, ça nous a euh, aussi emmené dans un travers de, euh, de euh, vite mais pas trop vite. C'est-à-dire que tout va tellement à 2 millions à l'heure, mais nous on est quand même euh, de l'humain. Donc on est quand même comme il y a quelques siècles encore avec des neurones, un cerveau qui a une vitesse de réflexion. Donc on peut aller de plus en plus vite, mais on ne peut pas aller euh, au-delà de nos capacités, c'est-à-dire que malgré tout, un cerveau humain est fait pour réfléchir d'une certaine manière, interagir avec ses pairs d'une certaine manière, avoir besoin de recul et de réflexion. Et ça, euh, le monde du digital et du numérique nous a projeté euh, un peu violemment sur le euh, toujours plus vite. Toujours plus vite, toujours pour hier, euh, toujours mieux, toujours plus, ouais. le plus, plus, euh, le plus, plus, plus. Donc ça c'est un peu le c'est travail aujourd'hui qu'on a dans notre métier c'est-à-dire qu'on s'octroie de moins en moins de temps pour réfléchir alors que de toute manière on a un cerveau qui est fait pour réfléchir et qui est pas fait pour euh, qui est fait d'abord pour réfléchir avant d'agir sauf qu'aujourd'hui euh, la machine fait qu'on nous demande d'agir avant d'avoir suffisamment réfléchi donc ça c'est un peu le c'est un peu ce que ce pourquoi euh, je vais le plus me battre euh, au quotidien ça c'est un des combats qu'il faut mener quand on est créatif euh, c'est d'avoir euh, le temps de la réflexion et de la créativité c'est à dire que ben, on n'est pas euh, comme je disais au début on n'est que des humains donc euh, la super idée instantanée parfois elle vient et puis parfois ben faut se nourrir faut se documenter il faut regarder faut lire il faut euh, décanter un brief, il faut se, euh, se, se nourrir d'un univers de tendance. Euh, quand on passe d'un sujet euh, très BTP euh, pour, euh, pour un de nos clients et qu'il faut euh, l'heure d'après euh, être créatif sur un, un autre sujet pour, euh, pour de l'IT informatique, ben, notre switch euh, cérébral ne se fait pas d'un clic, quoi, ne se fait pas instantanément. Et ça, c'est vraiment... un c'est vraiment un combat de tous les jours parce que même si on est entouré d'humains, nos clients, nos commerciaux, nos, nos prestataires, il eh ben, faut toujours aller plus vite. Il faut toujours que ce soit pour hier. Personne ne comprend que le métier de l'autre demande du temps. Et ça, c'est vraiment... Ça peut être... C'est souvent handicapant. Alors, on trouve des clés pour ça. On trouve des clés malgré tout pour essayer d'aller le plus vite possible. Mais pour pouvoir faire... Pour pouvoir faire vite et bien, il faut pas vouloir faire trop vite. Et euh, quelque chose de bien réfléchi, c'est du temps en amont d'investi euh, versus faire quelque chose de moyenne qualité sur lequel de toute manière le client va revenir 25 fois parce que dès le départ il sera pas content. Alors que si on prend plus de temps de réflexion au départ pour avoir quelque chose de plus réfléchi, de plus abouti, la suite ira euh, d'autant plus vite. Voilà. Et bien. Je vous remercie d'avoir répondu à une question. Eh bien, c'est avec grand plaisir. <rire>